Bonjour à tous Bonjour à vous Aujourd'hui avec Brigitte, on va vous présenter un effet classique de la magie, l'huile et l'eau. Alors attention, c'est un effet qui a été refait par Philippe Paulina et c'est avec plaisir que je vous le présente. A tout de suite Alors Brigitte, pour représenter l'huile et l'eau, oui. j'ai ramé ici quelques cartes. Les cartes jaunes vont représenter l'huile, mmh. d'accord Et enfin les bleus, mmh. l'eau. Très bien Alors ça va être très simple dans un premier temps, je vais mettre de côté l'eau. d'accord L'huile va nous servir pour faire le départ de toutes les opérations. D'accord. Tu es d'accord avec moi mm -hmm. Alors je te les montre bien, hein, que tout soit clair entre nous. Alors l'huile, l'eau, d'accord. L'huile, l'eau, l'huile, l'eau, enfin l'huile et enfin l'eau. Mm -hmm. Jusqu'à là, c'est net. Tout à fait. Je laisse un peu agir, je mixe un petit peu, que ça c'est important. Et regarde, si on regarde maintenant, l'huile se sépare de nouveau. Et l'eau, bien évidemment, <rire> est séparée. Effet, euh. Alors ça c'est un effet de physique, hein. c'est ouais. normal, comme je t'ai expliqué, c'est de la physique. Alors ce que je te propose, c'est de recommencer. Mm -hmm. Peut-être que tu n'as pas bien vu à la première fois. Regarde bien, l'huile, l'eau, l'huile, l'eau. L'huile, l'eau, l'huile et enfin, Oui. C'est très net. Je referme, j'attends un petit peu, je mixe un petit peu, très important. Et un instant après, regarde. Non, c'est pas possible. L'huile se sépare. Mais c'est incroyable. Et l'eau aussi. C'est incroyable, non J'en viens pas, franchement. <rire> je peux le faire. Euh, ce que je te propose, c'est de le refaire, mais cette fois-ci avec de la magie. Mm -hmm. ben, Des je trouve que c'est assez magique. Que ça ne se mélange vrai. pas. Alors, l'huile, je ne vais pas le disperser sous, cette fois-ci. Non. Ce que, je, ce que je te propose, c'est avec l'huile, c'est directement de le poser directement sur l'eau. Comme ceci. Mm -hmm. Très net. De laisser agir un petit instant. De faire un petit mixte. Et là, tu vas pas me croire. Cette fois-ci, nous avons l'eau. Non. L'eau. C'est pas possible. L'eau. L'huile. C'est incroyable. Et enfin l'huile. Incroyable. Ah oh, mais franchement, oui. <rire> c'est beau, hein. Oh, c'est magnifique, franchement. Je m'attendais pas à ça. Alors, euh, donc, rappelle-toi, l'eau. Ça, c'est que de la physique, en hein, final. Hein. Oui. Bien sûr, euh, c'est que de la physique. Et, on, on, et ensuite, tu as bah, euh, l'huile. Hein, et tout ça, mm -hmm. bien sûr. C'est incroyable. Ça t'a suis... plu Franchement, je suis bluffée. Ouais. <rire> Bravo à toi. Bah merci. J'espère que ça vous a plu, mes amis, et puis on se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. bye.